voilà c'était un peu arrêté on continue euh, on continue jésus christ aujourd'hui moi et vous nous allons comprendre qui est jésus parce que il y en a beaucoup qui disent que jésus était il est comme ça il est comme cela mais aujourd'hui je vais vous expliquer qui est jésus voilà je vous expliquer jésus n'était pas un fils d'une femme elle n'était pas un fils. Oui, elle était née. C'est la femme qui est Marie qui l'avait mis au monde, bien sûr. Parce que tu vas me contredire. Hein? Tu vas me dire, qu'est-ce oh, qu qu'il dit là, celui-là. Mais il ne connaît pas que c'était sa mère Marie. Attention, quand Dieu révélait révélé ces choses, c'était pour nous éveiller, nous. Nous, les gens qui vont croire en Jésus, c'est pour nous révéler, c'est pour nous faire voir que il était bien sûr, il est sorti d'une femme, mais ce n'était pas un enfant né d'une femme. C'était un enfant né spirituellement. Parce que même Marie, elle n'a pas compris. Quand l'ange lui disait que tu vas concevoir, mais elle a dit, mais comment? Je ne connais pas un homme. Comment je peux, je peux concevoir? C'était un miracle. Parce que c'était un miracle que Jésus-Christ ait. Voulait le faire voir. C'était un miracle que Dieu voulait le faire voir qu'il est, il est Dieu, il est misé. Donc, il est multisystème, il peut faire tout ce qu'il veut. Il pouvait même descendre du haut des cieux comme ça et tout le monde allait voir qu'une personne descend sous le, la nuée. Mais c'était pas comme ça. Dieu a voulu que. Ça ne soit pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'avant, le, le premier Adam, dans les jardins de Dieu, vous, vous connaissez, elle ne sort pas d'une femme. Elle est, elle, est, elle est formée, elle est créée. Il est créé, il est formé. Mais après, il a désobéi à la parole de Dieu. Jésus-Christ, il était le second Adam pour ne pas encore être créé comme ça. Sorti de néant, mais il devait naître d'une femme. Mais ce n'était pas le fils de Marie. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent même à prier la femme là, disant que euh, c'est est, est, est une femme qui, euh, on, doit, on doit prier, on doit la demander, euh, qu'elle prie pour nous, qu'elle demande pour nous à Dieu. Mes frères et sœurs, non. Jésus, il est le seul. Médiateur entre nous et Dieu. C'est le seul qui qui intercède pour nous. C'est pas tout tout le monde qui doit intercéder parce qu'il y en a beaucoup de gens. Bon, en fait, c'était pas notre sujet, mais je voulais seulement vous parler de Jésus. C'est pourquoi j'ai eu un peu de temps pour vous expliquer de Jésus. Alors, notre problème c'est quoi On a dit Jésus-Christ. Il a dit il va détruire ses temples, il va les rebâtir dans trois jours. Le temple, c'est quoi d'abord Le temple, c'est les sanctuaires. Le temple, les sanctuaire, Les sanctuaires, les sanctuaires, c'est quoi Les sanctuaires, c'est une partie de l'Église. L'Église, c'est un édifice. Or, l'édifice, c'est le lieu où, euh, c'est le lieu consacré. Pour la, la cérémonie du culte c'est pour les, les gens qui prient c'est un endroit où euh, les gens se réunissent pour euh, pour la cérémonie du culte voilà c'est ça on appelle euh, l'église mais malgré ça en réalité le temple ou l'église c'était quoi selon ces versets on nous dit L'église, c'est le corps de Christ. Parce que le temple est là, tu peux me dire, votre église, c'est le temple de Dieu, pas de problème. Mais dans la Bible, on nous parle que les temples de Dieu, c'était le corps de Jésus Christ de Nazareth. Chaque corps a un nom, chaque corps a une appellation. C'est pourquoi Jésus-Christ et son appellation, c'était dans la Bible, il est écrit. Son nom, c'est Jésus. Mais en réalité, son vrai nom, ce n'était pas Jésus. Son vrai nom, si vous le lisez bien, dans Apocalypse 19, versets 11 jusqu'à 13, vous allez voir son nom est la parole de Dieu. C'est Jean qui avait vu cette vision. Il a eu cette vision dans l'île de Patmos. Quand il fouillait, on tuait les apôtres. Il a fouillé. Lui, Jean, il a, eu, il a eu la chance pour se retrouver dans un île, euh, île de Patmos, c'est là où il a eu cette vision que Dieu lui voyait, fait, faisait voir que voilà euh, le nom de, de, de, de Jésus qui était sur la croix, qui était mort sur la croix. Et ses vêtements étaient... Plein de sang, son, son nom c'est Jésus, et son nom c'est pas Jésus, mais son nom c'est la parole de Dieu. Voilà, le nom de Jésus c'est la parole de Dieu. Alors, comme lui, il est la parole de Dieu, celui qui était, qui est et qui restera éternellement. C'est lui qu a, qui avait dit que je vais détruire ces temples et je les rebâtirai dans trois jours. Le temple qu'il va rébâtir dans trois jours, c'est l'église. L'église s'est formée. C'est quelque chose qu'on a, c'est spirituel. L'église, bien sûr, charnellement, nous le voyons, c'est endroit où nous nous réunissons, bien sûr. Mais, spirituellement, l'église a une autre définition. Si nous voyons un peu, dans, dans les livres d'Ephésiens, Éphésiens chapitre euh, Éphésiens chapitre 4, verset, euh, non, Éphésiens chapitre 5, verset 23, nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, l'église c'est le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus, c'est quoi? Le corps de Jésus, il est écrit toujours dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps du Christ. Quand on parle de l'édification, nous voyons l'édifice. Les mots qui sortent là-bas, c'est l'édifice. Or, édifice, c'est quoi? Édifice, c'est l'Église. Maintenant, ici, on a dit que pour le perfectionnement des saints, en vie de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire, les serviteurs de Dieu sont là pour réunir les fidèles dans un seul endroit. Ce n'est pas chaque personne, il prend une partie de ses, de ses fidèles il part dans un endroit où il crée son église. Non, c'est une erreur. L'église, selon Dieu, il ne voulait pas que l'église soit nombreuse. Dieu voulait que nous ayons tous une seule église. Une seule église. Mais malheureusement aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises. Or, Dieu voulait que ce soit une seule église. C'est si pourquoi si nous voyons un peu dans le livre de, de, de, de, de Jean, Jean 10, 16, Jeudi 16, qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des certes bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Quand on parle d'un seul berger, un seul troupeau, j'ai encore d'autres brebis. Les brebis, ce sont des fidèles. vous les fidèles, le brebis. Maintenant ici, il a dit qu'ils ne sont pas des cette bergeries. C'est-à-dire, il y a des brebis, des fidèles qui ne sont pas dans la bergerie de notre Dieu. C'est-à-dire, il y a des fidèles qui, ne, qui prient, mais ils ne sont pas dans l'Église de Dieu. Ils prient, mais ils ne sont pas dans l'Église de Dieu. Ils sont dans des églises. Il a encore dit quoi ici? Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Quand tous ces gens-là, qui prient, mais qui ne sont pas dans l'église de Dieu, quand elles, ils entendront la voix de Jésus, alors, en ce moment-là, qu'il y aura un seul troupeau. Le troupeau, c'est quoi? Le troupeau, c'est... C'est un enclos, hein? Une clôture, un endroit où on a clôturé pour euh, peindre le, le mouton, tu vois. Maintenant, euh, dans, pour, pour, euh, pour l'église, ce sont les fidèles qui sont dans, comme le brebis dans un, dans un enclos spirituellement. Et vous êtes dans un enclos spirituellement. C'est ça qu'on appelle l'église, c'est-à-dire... Là où deux ou trois, comme Matthieu avait écrit ça aussi, Matthieu euh, 18-20, là où deux ou trois sont ensemble là, non, mon je suis au milieu d'eux. Voilà, alors, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est quoi? Dieu voulait que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix à cause de toi et moi. La volonté de Dieu, c'était quoi Pour que Jésus-Christ meure quand il va mourir, c'est-à-dire l'église de Dieu ne sera plus dans le monde pendant deux jours. Le troisième jour, Jésus-Christ résistera d'entre les morts, c'est en ce moment-là nous aurons une nouvelle église. C'est-à-dire quoi Apôtre Pierre. Apôtre Pierre dans le livre de, de Jean, et non 2 Pierre, pardon. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Qu'est-ce qu'il a écrit, pardon Il a écrit quoi là-bas 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Voilà, on a bien écrit là-bas. « Mais il est une chose bien aimée. » Peut-être toi, tu vas l'ignorer, mais aujourd'hui, toi-même, prends le verset, lis dans ton Bible, dans ta Bible, pardon. Tu vas voir qu'il est écrit là-bas, mais il est une chose, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il est une chose bien aimée, vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Ça signifie beaucoup de choses, parce que un seul verset biblique, il a sept explications. Mais nous, nous ne sommes pas dans tous les sept explications, nous expliquons seulement une seule manière d'expliquer. Alors, si nous prenons ce verset ici, comme on a écrit là-bas, bien aimé, vous ne devez pas ignorer, le bien aimé, c'est quelqu'un qui prie dans le vrai église, dans l'église, dans l'église, pas des églises au pluriel, parce que quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. Il n'a pas dit mes églises, il a dit mon église. Alors, mon église là, c'est cette église là que toi tu pries pas peut-être, je ne sais pas, tu pries où, mais peut-être tu ne pries pas dans cette église là. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître cette église. Alors, il a dit que j'ai mes brebis qui ne sont pas dans, dans mon bergerie, c'est-à-dire mes brebis, ils ne sont pas dans mon enclos, mais ils sont dans les enclos, je ne sais pas, je sais pas moi, là où ils sont, ils prient leur Dieu, je ne sais pas quel Dieu. Mais, or que tout le monde, nous devions avoir, on devait être dans une seule église, quelle est cette église L'église-là, il est écrit dans. Esaïe, chapitre 56, verset 5. Esaïe, chapitre 56, verset 5. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Nous avons expliqué les trois jours. Mais nous prenons d'abord Esaïe. Cette église-là, qui sera construite dans le troisième jour. Parce qu'il a dit qu'il les relèvera dans trois jours. 56, verset 5. Je donnerai, il a bien écrit là-bas, chapitre Isaïe 65, 66 pardon, verset 5. Esaïe 66, hein? oh, qu'est-ce que j'ai dit? Isaïe 56, verset 5. Isaïe 56, verset 5. Je répète. Esaïe, 56, verset 5. Si vous êtes, on va lire. Moi avec vous là-bas. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Voilà. Notre prophète Esaïe, le prophète Esaïe, il a prophétisé la naissance de Jésus. Une, une femme, une vierge femme euh, sera enceinte et l'enfant un fils et tout ça dans Esaïe 7,14. Là où Esaïe avait écrit la naissance de Jésus, c'est lui. Il a aussi écrit la mort de Jésus. Il a aussi écrit la, son avènement. Parce que Jésus-Christ avait dit, je vais revenir. Alors, son avènement, quand il va revenir, c'est à ce moment-là, il va rebâtir les temples. Voilà. Il va les rebâtir dans trois jours. Nous avons trois jours. Un jour est égal à mille ans. Or, oh. depuis Jésus-Christ est né dans l'an zéro, si nous commençons à compter à zéro jusqu'aujourd'hui, nous avons deux mille ans vingt. C'est-à-dire, mille ans est égal à un jour, deux mille, deux mille ans est égal à deux jours. 20 que nous avons déjà consommé, c'est le début du troisième jour. Le jour, pour totaliser les jours, selon le Seigneur, pour totaliser les jours, nous devons avoir 1000 ans. Ça dit dire nous commençons par 1, 2, 3, 4, 5 jours, jusqu'à 100 jours, 90 jours, 200 jours, 300 jours, 400 jours, 999 jours, 1000 ans. Ça fait un jour. Toi et moi, nous comptons les jours comme nous les comptons. Mais selon Dieu, il ne compte pas comme nous. Lui, il compte commencer par mille. Ça fait un jour. Alors, comme aujourd'hui nous sommes dans les troisième jours? Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le temple est là, est déjà construite. Le temple est déjà construit. Alors, ça, ça, ça, ça reste à toi maintenant, là où tu es de prendre la décision de comprendre que tu n'étais pas dans l'enclos tu es un brebis dispersé tu es un brebis qui suit sa propre voie mais aujourd'hui la voix de Jésus c'est la voix de votre humble serviteur qui vous parle aujourd'hui c'est la voix de Jésus que tu entends n'en dire si c'est pas ton cœur Aller chercher cette église. On a écrit dans Esaïe 56, verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, pas de place, pas deux églises, une seule place, un nom, un nom, pas de nom, un nom, préférable à des fils, à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui n'épiglera pas. Le nom éternel, c'est la parole de Dieu. Voilà, comme Jésus-Christ et son nom est la parole de Dieu. Et sa maison aussi, où le corps du Christ doit avoir le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu pries dans une église où il n'y a pas le nom de la parole de Dieu, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent prêcher aussi dans la Bible. Mais les noms qu'ils ont écrits dans cette église-là, les noms qu'ils ont mentionnés dans leur église, ce n'est pas les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est que nous avions dit, dans, euh, dans Apocalypse 19, versets 11 à 13, c'est là où on nous a mentionné que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Comme l'Église et le corps de Christ, ça doit nécessairement avoir le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça doit nécessairement avoir le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom là que vous avez mis dans vos églises, mes frères, pasteurs les noms que vous avez mis, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, regardez les choses que mais nos frères, nos, nos, nos, nos, nos, nos frères qui se disent aujourd'hui des serviteurs de Dieu, regardez comment leur nudité est partout dans les réseaux sociaux. La nudité des pasteurs, la nudité des serviteurs de Dieu. Si nous lisons un peu, nous réculons un peu dans Jérémie, Livre de Jérémie, pardon, nous allons lire ça, nous allons voir ça vite, vite, rapidement. Euh, Jérémie, Jérémie 23, écoutez ce que Dieu a dit à tous les pasteurs qui, au lieu de faire ce que Dieu veut, ils font ce que Dieu ne veut pas. Nous allons lire ça avec vous, Jérémie, chapitre 23, verset Prémi jusqu'à Dieu, nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Malheur aux pasteurs qui détruisent et disperse les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs, les pasteurs qui pèsent non mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin, voici je vous châtierai, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Dieu a dit, il va châtier les pasteurs, il va châtier les serviteurs de Dieu, à cause de la, de la méchanceté de leurs actions. Dit l'Éternel, pardonnez-moi si vous croyez que je, je, je taquine les pasteurs. Non, je ne suis pas là pour taquiner les pasteurs. Je ne fais pas aussi la guerre aux pasteurs, mais si vous, vous voyez que j'ai dit mauvais, je vous demande pardon, mais seulement, je, je, je, je prêche ce qui est la vérité, ce qui est écrit dans la Bible. Dieu savait qu'il y aura des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux, de, tous les faux, il y en a, il y aura beaucoup de faux. C'est-à-dire, vous allez les comprendre par leurs œuvres les œuvres que les serviteurs soi disant les serviteurs de Dieu soit disant le pasteur ils ont construit les églises vous même vous voyez bien les noms qui est écrit dans ces églises là c'est pas les noms de Dieu les noms de Dieu c'est pas ça toi même tu vois pas que si tu as fait ton magasin tu vas mettre ton nom parce que c'est pour toi non mais dans les noms de Dieu l'église de Dieu ça doit avoir quel nom ça doit nécessairement avoir les noms de Dieu c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui L'homme de Dieu, prophète conné Paul Dominique, c'est lui que Dieu a choisi. Il a montré dans la Bible, voilà, lisez dans la Bible tous les versets que je vous ai donnés. C'est prophète conné Paul Dominique, Dominique, que Dieu avait, avait été le premier, que Dieu avait montré tous ces versets et il nous a montré ces versets. C'est pourquoi on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. On, on vous les donne aussi. Mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, l'église qui est l'église, la parole de Dieu, en Lindala, église, l'île c'est l'église qui n'est pas l'église des prophètes est, ce n'est pas l'église qui n'est pas l'église des pasteurs, des serviteurs de l'église mais c'est l'église de Dieu. La porte est ouverte pour tout le monde.